Bonjour chers Gémeaux, voici vos prévisions pour le mois de mars 2020. Si vous n'avez pas encore consulté les, la vidéo des prévisions générales, je vous invite à le faire car elles sont aussi importantes. Cette vidéo euh, sera pour les prévisions propres aux Gémeaux. Donc, euh, je commence par la première partie de mois de mars. Elle va être focalisée sur votre profession, votre boulot ou carrière avec le soleil qui est toujours dans votre dixième maison. Avec la conjonction du soleil à Neptune et la pleine lune dans votre quatrième maison, vous allez focaliser davantage sur beaucoup des aspects qui pourraient concerner votre profession ou votre résidence. Vous pourriez débuter un nouvel emploi ou vous serez à la recherche d'un autre emploi peut-être ou bien vous pourriez changer votre lieu de résidence. Le regroupement des planètes qui est toujours dans votre huitième maison durant la première partie du mois de mars, vous serez toujours sous les effets de la conjonction de mars avec tout qui avait lieu dans votre huitième maison et qui vous a incité à vous débarrasser de certains vieux karma et vous détacher de certains supports en provenance des autres, que ce soit au niveau financier, émotionnel, donc tangible ou intangible. Ce support en provenance des autres, les autres qui pourraient être soit des parents, un conjoint ou des organisations, etc. Ce détachement de ce support en provenance des autres va vous donner l'opportunité d'être indépendant et d'avoir des surprises, des nouvelles surprenantes au niveau amoureux qui pourraient être sous forme d'une relation amoureuse qui se présenterait soudain et d'une manière imprévue, mais qui serait nécessaire rester discrète. La deuxième partie du mois de mars, vous allez vous reprendre au niveau émotionnel et vous allez montrer plus d'optimisme, surtout avec Mars qui commence à se rapprocher de Jupiter et avec Saturne qui se prépare pour entrer dans votre neuvième maison. La motivation et l'élément déclencheur de ce sentiment de confort et d'optimisme chez vous, chers Gémeaux, sera la relation qui se présenterait dans votre vie et dont je parlais tantôt. Saturne qui se déplace dans votre neuvième maison, la dernière partie du mois de mars, et la conjonction de Mars et Jupiter ainsi que la nouvelle lune dans votre onzième maison signifie un nouveau début qui pourrait se présenter sous forme d'une relation d'amitié qui se transformerait en une relation amoureuse ou bien en une relation professionnelle, donc devenir des partenaires d'affaires. Durant ce mois, vous serez incité à élever votre énergie positive, car le mois de mars va vous présenter des opportunités de changement positif dans votre vie, qui pourraient soit être une nouvelle relation amoureuse ou professionnelle ou un voyage à long terme, soit pour des études ou pour travailler ailleurs. Donc, durant ce mois, surtout, la dernière, durant la dernière partie du mois de mars, vous allez commencer à recevoir des nouvelles surprenantes au niveau professionnel, au niveau amoureux ou au niveau euh, de votre résidence. Je vous souhaite la meilleure des chances, chers Gémeaux, pour ce mois-ci et pour toute l'année aussi. Donc ça c'est au niveau astrologie, j'aimerais euh, aussi vous inviter à consulter ma première vidéo euh, que j'ai téléchargée dans la chaîne Cuisine Économique, je viens de la télécharger en fait. Euh, J'espère que vous allez m'encourager, que vous allez euh, la consulter et si vous aimez la chaîne n'hésitez pas à vous abonner et euh, activer les notifications. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir consulté cette vidéo. Euh, N'hésitez pas à aimer, euh, partager, commenter. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.